Salut à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais te parler de chaînes YouTube que je suis depuis pas mal de temps, ou que je suivais, si elles ont fermé, qui sont m'ont inspiré en fait dans ma création, que ce soit pour les vidéos facecam ou même les courts-métrages, ou alors qui font des tutoriels de manière ultra intéressante et qui permettent en fait de progresser quand on veut apprendre à faire de la vidéo et qu'on sait pas trop par où commencer une des chaînes que je suis depuis le plus longtemps je crois, c'est la chaîne de film Riot, elle est géniale c'est une chaîne qui est entièrement en anglais hein, donc euh, désolé si vous n'êtes pas anglophone où il y a plusieurs formats dessus, vous avez par moment des courts métrages qui vont poster, à d'autres moments ils vont vous indiquer comment faire des effets spéciaux euh, en sachant que là récemment ils s'attaquent quand même à des choses assez costauds. Hein. il y a eu des... les derniers tutos, ça parlait un peu de 3D d'after effects, donc ne regardez pas leurs dernières vidéos pour commencer mais plutôt des anciennes et ils ont aussi une espèce de Q&A une... une FAQ qu'ils font régulièrement des gens leur posent des questions sur la façon de produire de la vidéo, du court-métrage, en amateur ou en professionnel, et ils y apportent des éléments de réponse qui sont très intéressants, parce que du coup, eux se sont professionnalisés au fil du temps. Euh, moi, quand je les ai connus, ils tournaient ça, je crois, dans, dans la maison d'un des gars, et ils ont maintenant leur propre studio, c'est devenu une grosse chaîne YouTube, ils bossent avec euh, pas mal de partenaires, et ils ont clairement énormément d'expérience dans ce milieu-là. Une autre chaîne qui est toujours américaine, mais promis, après, on repasse sur un peu de français, c'est Cinecom. Alors, Cinecom, ils font plusieurs types de vidéos aussi, et je les adore, principalement pour leur copycat friday en fait tous les vendredis ils vont prendre un effet spécial qu'ils ont trouvé dans une vidéo très souvent un clip qui est sorti récemment généralement la semaine dernière et ils vont essayer de le reproduire à leur manière alors même si des fois ils font de la reproduction dans un beau studio avec un bel éclairage et tout la plupart des effets qu'ils font c'est un mélange d'effets pratiques et d'effets spéciaux assez simples à faire sous After Effects que n'importe qui peut reproduire avec quasiment zéro moyen en fait il y a souvent très très peu d'accessoires euh, et les accessoires qui sont utilisés sont là en fait pour vendre un peu mieux l'effet vous pouvez arriver à faire sans, c'est pas très très grave. Même si vous comprenez pas l'anglais, franchement, n'hésitez pas à jeter un oeil à leur tuto parce que vous pouvez faire la plupart des effets qu'ils font sous première, et non pas sous After Effects, c'est ça qui est quand même assez dingue et ça permet du coup d'apprendre voilà, à être créatif quand on a très peu d'idées ou très peu de compétences en fait là-dedans On va maintenant passer sur de la chaîne française, rassurez-vous Une autre chaîne que j'aime beaucoup mais qui a été fermée il y a plusieurs mois cet été je crois c'est la chaîne de Maxime Grandjean qui était déjà venu parler en live euh, il y a un an environ, c'était en janvier dernier euh, Maxime faisait énormément de courts métrages il n'en fait plus aujourd'hui il fait de la photo, je vous mettrai son Insta dans la description parce qu'il fait des super photos et Maxime a fait des courts métrages que j'adore avec des thèmes très forts, des couleurs très belles et on a senti une évolution en fait dans ce qu'il a fait quand il a commencé à tourner et dans les derniers courts métrages, les derniers clips vidéo qu'il a fait. Vous pouvez retrouver certaines de ses vidéos sur internet. Je vous laisse faire la recherche et je vous laisse apprécier ce qu'il a fait parce que franchement c'est ultra beau et moi ça m'a beaucoup inspiré dans la réalisation de certains courts métrages, notamment dans le court métrage Rencontre. Une autre chaîne qui parle aussi d'effets spéciaux, c'est la chaîne de J Stizman. Alors elle est pas toujours très régulière, mais il explique super bien comment faire les effets. Il a un peu changé son format il y a quelques mois et c'est super intéressant, il t'explique voilà, comment faire de l'after effect avec des cas pratiques la dernière vidéo parlait je crois de réaliser un layout euh, quand on fait des lives en fait, d'avoir voilà un joli background un joli cadre quand on fait ces lives histoire de pas juste avoir notre tête dans un coin et c'est tout, pareil c'est toujours super intéressant c'est quelque chose qui est très très basique, c'est bien expliqué il y a beaucoup d'informations visuelles à l'écran donc n'hésitez pas à aller checker sa chaîne, il sort pas des vidéos tout le temps mais quand il les sort elles sont de qualité et la dernière personne c'est Hardisk Hardisk moi j'ai connu sa chaîne il y a super longtemps quand il était pas encore à 100% dans Youtube et qu'il faisait ses bails un petit peu tout seul dans son coin c'est un mec qui s'est énormément investi dans sa chaîne et qui a commencé voilà, en faisant un peu d'effets spéciaux, en donnant des trucs et astuces, qui s'est professionnalisé petit à petit et qui aujourd'hui en fait expérimente plein de trucs différents et il a un nouveau format que j'aime beaucoup, c'est les analyses de clips où il va prendre un clip qui est sorti récemment et essayer de le décomposer pour comprendre comment ont été faits les trucages, soit en se servant parfois de photos making of qui sont postées sur internet ou de vidéos making of ou juste en faisant des suppositions, et moi j'adore ça en fait parce que moi je le vois vraiment comme un jeu où aujourd'hui quand je vois des effets spéciaux j'arrive à me dire ok ça ça a sûrement été fait comme ça, en tout cas. Moi je le ferai comme ça, des fois j'essaye de les reproduire un petit peu pour tester, des fois non Et ça me permet en fait de vérifier si j'ai la logique pour pouvoir reproduire des effets, pour pouvoir en créer Parce que j'ai beaucoup de mal avec le côté euh, créatif Mais par contre si c'est juste de la reproduction, si on me dit essaye de faire cet effet J'adore réfléchir à me dire ok comment on peut le faire en sachant qu'on a très peu de moyens Donc en termes d'effets pratiques ça va être très limite et il va falloir miser un maximum sur les effets spéciaux Il a aussi des vidéos où il va parler de tech, ou des fois il part dans des salons, il va tester un produit ou deux qu'il aime bien ça te fait donc deux chaînes françaises et deux chaînes anglaises à aller voir. Pour les chaînes anglaises, même si tu parles pas anglais, honnêtement, on va sur les anciennes vidéos, la plupart ont été sous-titrées par la communauté en français, tu peux donc en profiter sans souci. Les informations sont très très visuelles, donc il n'y a pas trop de problèmes à reproduire en fait ce qu'ils font pour essayer du coup euh, de le faire chez toi quand c'est des effets spéciaux ou des types de montage. Si toi aussi il y a des chaînes qui t'ont aidé dans la création artistique, n'hésite pas à les mentionner en commentaire que je puisse aller y jeter un oeil, peut-être que je les connais et que j'en ai juste pas parlé. N'oublie pas de mettre un pouce bleu, de t'abonner à la chaîne et de partager la vidéo puisque c'est ça qui va continuer à la faire vivre. Pense aussi à me soutenir sur ma page uTip, c'est gratuit, ça prend quelques clics, tu regardes une pub, je gagne de l'argent, je le réinvestis dans la chaîne. Sur ce, n'oubliez pas de créer, à bientôt, ciao